L'alcool, c'est de l'eau. <rire> une phrase que des enfants entendent et répètent. Souvent, on me demande pourquoi je ne bois pas. Je ne réponds pas. Ce serait bien long à exprimer, à expliquer. Mais aujourd'hui, je vais vous faire part de mes pensées. L'alcool, une drogue pure. Un sentiment d'amour et de force qu'il provoque. Enfin, c'est comme ça que les gens sont fiers de le décrire. Des émotions de chaleur, de joie intense. Certaines personnes divaguent après quelques gouttes. D'autres ont besoin de quelques verres. Et moi, je ne sais pas, puisque je n'essaye pas. J'ai une grande haine contre lui, ce salaud d'alcool. Voyez-vous, je trouve qu'il ressemble à ces garçons qu'on appelle coureurs de jupons, de femme en femme, d'homme en homme. Il saute sur la première cible venue, l'attaque et la relâche dans une ruelle, une route, dans une voiture ou une mare de vomi. Oui, je sais, je suis coincé. Une ado qui finira fleuriste ou bonne sœur, mais vous savez, je n'ai pas besoin de l'alcool pour m'amuser. Forcément, vous me direz, je ne suis pas mère Teresa. Je ne sauverai personne aujourd'hui, mais au moins, je serai fier d'avoir donné mon avis. Il n'y a pas bien longtemps, un membre de ma famille est décédé dans un accident de la route. Une mort bien banale pour l'instant, j'en conviens, mais cette personne était passager du véhicule et le conducteur, ivre mort, a foncé tête baissée dans un arbre. J'ai vu des photos de la voiture accidentée, un capot écrasé, c'est tout ce qu'il en restait. Mon cas n'est pas le seul. Hier, il y en avait, demain d'autres en pleureront, mais ce n'est pas une raison. L'alcool, c'est de l'eau. Dans ce cas, êtes-vous sûr de savoir ce qu'est réellement de l'eau c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir euh, limiter et gérer. Donc oui, euh, comme tout, comme n'importe quoi, ça, ça crée des accidents, des, des drames, des, des, des gens qui deviennent alcooliques et violents Et c'est sûr, ça a ses mauvais côtés et c'est comme tout. Mais il euh, y, y a des gens qui mourront en accident de voiture sans avoir bu, d'autres en ayant bu et c'est... Et le, le, le monde ne changera pas en... avec, euh, avec cette lettre. Et je pense que le monde n'arrêtera jamais de boire de l'alcool, mais... Mais il faut, savoir, euh, il faut savoir faire la part des choses et c'est vrai que si tu n'aimes pas l'alcool mais que tu ne détestes pas ceux qui en boivent, alors ça va. Par contre, si tu commences à détester ceux qui en boivent, c'est comme les végétariens qui détestent ceux qui mangent de la viande et qui et, et insultent de, de, de tueurs d'animaux, c'est pas logique quoi, il faut, il, faut savoir, euh, enfin, il faut savoir faire la part des choses. En vrai, en, en soirée, euh, voilà, le week-end, ça arrive euh, qu'on qu s'achète quelques packs de bière avec du coup, mon groupe de potes, qu'on se pose à la maison et qu'on discute. On va pas passer une meilleure soirée grâce à ça, mais on va passer une soirée différente et qui va faire que une fois sur 20, il y en a un qui va vomir, ça va être drôle, on va prendre des photos, on va voilà, mais on essaie toujours, surtout à notre âge, de garder, de comprendre nos limites et de faire en sorte de pas, de pas dépasser les bornes.